Il nous manque encore les entêtes et les pieds de page. Alors, on va aller dans le menu insérer. Ici, je vais pouvoir venir insérer l'entête. Voilà, je suis venue insérer ici une entête qui va automatiquement venir se répéter sur toutes mes pages. Alors, peut-être que ce n'est pas très heureux sur la page de garde. Donc, dans le menu euh, en tête et pied de page, ici, vous avez une option qui va vous permettre en fait de ne pas mettre cette en tête sur la première page. C'est-à-dire vous venez copier ici « Première page différente ». Vous voyez, vous avez un petit… Et hop, je vais avoir l'en-tête qui va commencer à apparaître uniquement à partir de la seconde page pour garder une jolie page de garde. Maintenant, j'aimerais bien également… Changer mon pied de page, Hop, donc je suis allée dans l'insertion cette fois-ci de mon pied de page. Je vais peut-être venir dire que ben, ce document m'appartient. D'accord, je vais peut-être mettre une version du document, une date d'édition du document, enfin, je peux faire pas mal de choses. Et puis surtout, je vais venir insérer ici un numéro de page.